Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 29 ans, je suis française, originaire des Pays de la Loire et je vis à Austin depuis un an et demi où je travaille comme journaliste française au Texas.